Chers amis internautes, bonjour Eh bien, il encore une journée de confinement et ce n'est pas parce qu'on est confiné que nous devons devenir des confinis. Donc, nouvelle émission qui va être rock fiction aujourd'hui. On va parler de rock avec, au sommaire, David Bowie, Kiss, on va parler de Batman. Je vais vous parler de Mylène Farmer, d'un philosophe qui n'est autre que mon prof de philo, Ferdinand Lallemand. On va également vous parler de séries avec la casette de papel qui on l'adore et on attend son retour avec impatience, c'est la série Empire avec la famille de Lucius Lyon et Cookie. Voilà, vaste programme. On vous dit à tout de suite, chers amis, vous pouvez boire dans une œuvre d'art. Ce sont des tasses que j'ai développées à partir de mes peintures et qui sont disponibles sur le site www.anazira.com. Amis internautes, bonjour. Eh bien oui, le 12 mai, c'est le Festival de Cannes. Cette année, le Festival de Cannes a été annulé. Nous sommes actuellement euh, à Marseille et nous allons vous parler de euh, ce que nous avons loupé. <y a> <laissé>